Alors, bonjour à tous. Euh, pendant les 15 pr prochaines minutes, on va parler des chatbots et des assistants avec euh, l'outil Boticot. Et on va essayer de développer un bot sur Messenger. Je me présente, euh, je m'appelle Omar Melouli, je suis consultant indépendant, je travaille pour le compte de Carrefour. Euh, donc, euh, ça fait pratiquement 6 ans que je travaille dans le domaine conversationnel, donc autour du de, euh, développement des chatbots et des assistants vocaux. Aujourd'hui, on va parler de la solution Boticot qu'on a open sourcée. Donc, C'est un outil euh, qui vous permet de créer des chatbots qui est basé sur Rasa NLU et euh, qui offre beaucoup d'autres fonctionnalités qu'on va découvrir autour de cette présentation. Euh, Aujourd'hui, il est utilisé euh, avec Carrefour pour plusieurs euh, bots qui sont ouverts au grand public, notamment à gauche. C'est un chatbot euh, qui, qui est sur Messenger qui permet à l'utilisateur de consulter les horaires des magasins, de gérer ses commandes directement avec l'assistant. Notamment, il peut décaler une commande, l'annuler avec l'assistant. Il peut être aussi mis en relation avec un conseil directement. Euh, à droite, c'est un autre assistant vocal qui est présent sur Google Assistant qui permet de gérer la liste de courses. Avant de rentrer dans le détail de BodyCut, on va essayer de comprendre le fonctionnement d'un chatbot et le périmètre de BodyCut. Pour converser avec un chatbot, tout d'abord, on va utiliser un canal conversationnel. Aujourd'hui, il y a plusieurs canaux. On peut utiliser une enceinte connectée, on peut utiliser les réseaux sociaux comme, chat, comme Messenger ou WhatsApp pour converser avec un chatbot. L'utilisateur, il va exprimer son besoin soit avec la voix, ou bien directement en tapant un texte. Dans le cas d'une expression avec la voix, il faut avoir une opération de conversion de la voix vers le texte avec le speech-to-text. Ensuite, le besoin de l'utilisateur, il va arriver vers l'entreprise, et en fait, il y a plusieurs façons de gérer en fait. Le besoin, parmi les façons, en fait, on peut avoir un moteur de compression de langage naturel, donc natural language understanding, qui se base sur des machines learning. Et d'ailleurs, en fait, il va se baser sur des données d'entraînement qui sont fournies par l'entreprise pour créer des modèles statistiques et rapprocher les demandes d'utilisateurs par des probabilités par rapport à ce qu'on a entraîné notre bot. On peut aussi avoir des bots qui vont se baser sur des machine à Très basique. On n'a pas besoin, en fait, de l'intelligence artificielle. À partir d'une étape, en fait, on va proposer plusieurs étapes et ainsi de suite. On peut aussi avoir des chatbots qui combinent les deux technologies. Ensuite, une, une fois en fait, on a pu euh, comprendre l'intention de l'utilisateur par rapport à sa demande, on va pouvoir interroger les APIs de l'entreprise et on va apporter une réponse à notre client. Une notion très importante à gérer aussi euh, sur le, sur le, de, avec les chatbots, c'est la notion de gestion de contexte. Car là, on a, ce que j'ai présenté, c'est une seule interaction. Par contre, quand on fait une conversation avec un chatbot, il y a plusieurs interactions. Il faut garder quelque part un contexte de la conversation. Là, on peut stocker les éléments clés de la conversation. Par rapport à tout ça, BodyCode, il va nous aider à créer des modèles de Natural Language Understanding. Il peut aussi nous aider à créer des, des arbres de décision sous format de machine à état. Et aussi, il va nous aider à gérer le contexte. Autre élément de Boticot, on a un connecteur qui est open source que vous pouvez utiliser pour créer un chatbot sur Messenger. Donc si vous souhaitez créer un chatbot sur Messenger avec Boticote, vous pouvez le faire sans rien coder. Alors pour la démonstration, ce que j'ai prévu c'est faire un petit chatbot sur Messenger qui est autour de l'événement Voxed Days Luxembourg qui va présenter euh, l'événement. Et qu'on prérequis pour, pour faire ce, ce chatbot sur Messenger on doit tout d'abord créer une application dans l'espace développeur de Facebook, créer une page Facebook, l'associer à cette application. Et cette page-là, en fait, elle sera la, le point d'entrée pour notre chatbot. Une fois qu'on a préparé ce pré prérequis, euh, on va récupérer le, le, le projet Bodycode Messenger Connector on va modifier des variables d'environnement avec les paramètres associés à l'application Meta et la page Facebook. Et aussi, en fait, il y a le nom de l'agent en fait, qu'il faut décrire ici, En fait, il faut mettre un agent avec un nom, qui va correspondre à l'agent qu'on va créer côté boticote. Pour le scénario qu'on va, qu va réaliser, en fait, on va avoir tout d'abord, comme à chaque chatbot, un accueil, donc c'est l'étape d'onboarding. Là, on va proposer à l'utilisateur de faire sa demande, on va l'accompagner sur le périmètre du bot. Euh, pour ce, ce chatbot, on va proposer euh, quatre fonctionnalités de base, on va pro proposer à l'utilisateur de, de voir le programme, euh, on va l'aider aussi s'il souhaite à s'inscrire, euh, voir la liste des speakers et euh, la liste des sponsors. On peut aussi pousser un peu les limites en, en créant encore une profondeur de notre arbre de décision, ce que je suis en train de schématiser ici. Par exemple, si l'utilisateur souhaite voir directement les conférences, on peut proposer les conférences, les, les, un type particulier d'intervention, on peut schématiser les différents types avec conférences, universités, wiki, etc. Alors, pour la démonstration, j'ai déjà créé la page euh, Facebook, c'est celle-là. Et normalement, j'ai démarré euh, Boticut avec Docker. Et j'utilise rock pour exposer un serveur local de ma machine sur Internet. C'est très intéressant en fait pour pouvoir connecter en fait, le webbook de Messenger sur ma machine. Donc là on va tester si tout fonctionne bien. Donc là c'est bien déjà en fait il y a la connexion et après en fait j'ai un problème, c'est normal car j'ai rien configuré pour le moment pour mon bot. Donc là sur le projet euh, le Messenger Connector, je vais récupérer le nom de l'agent que j'ai utilisé dans les variables d'environnement et je vais le créer dans l'interface de BotiCot. Donc là, c'est l'interface d'administration de l'outil BotiCot. Donc euh, je vais créer un agent avec le nom que j'ai récupéré. Je ne vais pas rentrer dans le détail de, des paramètres. Ce qui est intéressant ici, en fait, on peut importer un agent. C'est-à-dire, si, euh, si je crée un agent en fait, avec des données d'entraînement dans un environnement, je peux l'exporter et l'importer dans un autre environnement. Donc là, je vais laisser les paramètres par défaut, je crée mon agent. Donc là, l'agent, il est créé. C'est celui-là. Avec deux données, de, en fait, deux training data qui sont fournis par Boticote, mais on peut l'enrichir au fur et à mesure. Donc là, j'ai juste deux intentions. Il sait, ça, il, sait euh, il sait, il comprend quand on dit bonjour et au revoir, tout simplement. Donc là, si je reviens ici, je remets la même demande, hello. Donc là, il me répond. Après, d'où il a récupéré en fait cette réponse, c'est dans l'interface d'administration, déjà un exemple en fait par défaut qui est mis pour le greeting hello, c'est l'intention associée au bonjour, donc celle-là. Euh, J'ai préparé des wordings pour notre exemple. Donc l'accueil, je vais utiliser plutôt ce wording. Je vais retirer l'autre. Donc là, normalement, j'aurai le bon onboarding. Donc là, le bot, il se présente. Bonjour, je suis votre assistant pour l'événement Luxembourg Vox Days. Comment puis-je vous aider Là, c'est très large. Et le problème avec les assistants, en fait, si on va laisser... Euh, en fait, euh, l'étape d'onboarding elle est très, euh, très importante euh, car il faut préciser le périmètre de votre bot. Il y a plusieurs manières. Soit on va le préciser avec le texte, on va expliquer le périmètre, ou bien on va proposer des suggestions sur Messenger. C'est possible de le faire. Donc là, en fait, je vais refaire euh, faire en fait comme ici en fait une sorte d'arbre décision à partir de là je vais proposer quatre actions. Donc la première c'est le programme. Donc là dans, pour le, le bonjour je vais proposer une suggestion qui va pointer sur une nouvelle intention que je vais créer. Ah, pardon, Hop, je crée une nouvelle. Le même principe pour les autres éléments. Donc c'est une nouvelle intention. Inscription. Pour la liste des speakers, je crée une autre suggestion. A chaque fois, je crée une nouvelle intention que je peux utiliser comme je peux ne pas l'utiliser hein, plus tard. Donc, speaker. Et le dernier, ça concerne les sponsors. Hop, je crée une nouvelle intention sponsor et c'est fait, je peux voir ici en fait le texte que j'ai, les suggestions, je peux avoir aussi d'autres types de réponses, des liens, des images. Donc là, si je remets hello Donc là, j'ai la réponse avec quelques suggestions. Donc euh, ce qu'on a mis ce qu'on a configuré. Si je clique sur programme par exemple, ça va pas fonctionner. C'est normal, je n'ai rien configuré pour l'intention Programme, je peux venir ici, donc l'intention Programme, je peux mettre une réponse. Donc là, j'ai préparé déjà une réponse. Hop, ici. Le même principe, on peut avoir créé des suggestions pour cette intention, etc. Je ne vais pas le faire pendant cette démonstration. Euh, je peux aussi euh, euh, créer une sorte en fait, de passage entre cette étape vers l'étape précédente. Donc là, je vais le faire. Donc je vais créer une suggestion Aide qui va me permettre de pointer sur l'intention du bonjour, tout simplement. Et je repars. Et ce que j'ai fait aussi, ce que j'ai oublié, en fait, j'ai préparé un lien. Donc là, ça sera un lien. Avec le lien du programme. Et donc je redemande. Hello donc là, je vais choisir programme. Donc là, il me propose le programme de Vox Days Luxembourg se déroule les 21 et 22. Plusieurs formats sont disponibles avec un lien. Quand je clique, il va me rediriger vers le lien qui concerne l'événement avec le programme. Je peux faire pareil pour tout le reste, on ne va pas le faire. Ce qui est intéressant aussi à savoir, en fait, là, ce que j'ai schématisé, en fait, c'est une sorte d'arbre de, de décision. Euh, ce qu'on peut faire aussi, en fait, c'est en langage naturel, demander, par exemple, imaginons en fait, on a un arbre de décision avec euh, 8, euh, 8 niveaux, ou 5 niveaux, ou 6. En fait. Si l'utilisateur souhaite, par exemple, consulter la liste des conférences, il ne va pas avoir besoin en fait, de, don, de passer par ce schéma-là. Il peut demander en langage naturel, je souhaite avoir les conférences. Ça, c'est un exemple. Euh, on va tester ça pour programme. Donc là, par exemple, si je demande, euh, je souhaite avoir le programme donc là il comprend pas il a dit bye c'est normal car je l'ai pas encore entraîné donc là je peux voir en temps réel en fait ce qui arrive des utilisateurs ici en fait les phrases et cette interface elle me permettra en fait d'améliorer mon modèle de euh, NLU donc là c'est pas un bye c'est plutôt en fait programme donc la prochaine fois quand il va Demander là pareil, en fait, je peux par exemple demander le programme, il ne va pas le comprendre, c'est le même principe, ça va arriver ici, et je peux enrichir au fur et à mesure. Voilà, je peux aussi ici en fait enrichir directement un faux programme. Et donc là, si je reprends la même phrase ou une phrase similaire dans quelques minutes, car en fait, il y a un modèle qui est en train d'être entraîné, qui va rapprocher, en fait. Donc là, j'arrive directement, en fait, sur le, le programme. Je n'ai pas besoin, en fait, de passer par l'étape d'accueil. Donc, ce que je vais présenter aussi, en fait, c'est la gestion des entités qui est possible. Si je demande le programme de la première journée. Donc, il y a la notion d'entité en fait qu'on peut utiliser avec Bocot. Je peux labelliser des mots clés dans une phrase, first day par exemple, et si je le deuxième journée, le même principe, je labilise et je crée une nouvelle entité Hop. second day. Hop. Et donc là en fait, je, je peux en fait avoir des filtres par exemple si on a l'accès aux APIs, en fait pour, euh, euh, pour le programme, on va récupérer le programme et après on va filtrer sur la première journée, deuxième journée, on peut imaginer plusieurs scénarios par rapport à ça. Donc Je reviens, je reviens sur les diapos pour découvrir les autres fonctionnalités qu'on ne peut pas montrer pendant la démonstration. Donc Là, ce que j'ai présenté, en fait la gestion euh, des entités, on peut avoir plusieurs entités pour la même phrase. Euh, euh, L'écran d'input, c'est en fait les données utilisateurs réelles qui arrivent dans, dans Boticote, qu'on peut superviser, qu'on peut euh, en fait utiliser pour améliorer le modèle et découvrir des nouvelles fonctionnalités aussi. Généralement, c'est l'interface principale qu'on utilise. En fait, a un problème d'expérience, de, on va essayer de comprendre pourquoi le bot n'a pas bien compris et l'améliorer. Euh, à savoir aussi en fait, à ce niveau-là, en fait, les données ils sont euh, ils sont purgés au bout d'une période que vous pouvez configurer. Nous, c'est 30 jours par défaut pour des contraintes juridiques d'un côté et euh, performance. Ensuite, il y a l'onglet « Données d'entraînement », là vous pouvez en fait avoir votre modèle d'entraînement, vous pouvez le survoler, vous pouvez le modifier, et ainsi de suite. Euh, donc là, je vais passer, Donc les réponses qu'on qu vient de voir, en fait. Il y a plusieurs types. Là, on peut voir le modèle avec les types d'entités, la configuration qu'on utilise. Et ce qui est plus intéressant, surtout en fait, qui, va, qui intéresse les, les équipes métiers, c'est en fait, euh, par défaut, quand vous installez Boticote, vous aurez des métriques qui sont enregistrées chaque journée, qui sont exposées en fait dans cet euh, onglet. Là ici, en fait, on voit le trafic, ça nous aide de voir la performance de notre bot. Euh, D'autres métriques qui sont proposées, c'est le nombre d'utilisateurs uniques. On peut euh, euh, superviser ça pour voir si on gagne de l'audience ou plutôt en fait, on est en train de perdre l'audience par rapport à l'expérience qu'on propose. Le fallback, c'est très important. C'est en fait, c'est la non-compréhension du bot. Et là, c'est le rate, en fait, c'est le taux, en fait, c'est le pourcentage. Et il doit, normalement, il est censé être stable ou dans une phase descendante. C'est très intéressant pour nous, en fait, par exemple, chez Carrefour, on l'utilise. Des fois, en fait, ça augmente. Donc, on constate qu'il y a des besoins qu'on ne gère pas. Et en fait, en ce moment-là, en fait, on essaie de créer des intentions associées aux nouvelles demandes pour l'aura baissée. Et aussi, en fait, on peut traquer chaque intention individuellement ou bien avec dans la même courbe pour les comparer, voir la tendance. Et le dernier, la dernière coupe, voir une vue globale sur euh, le cumul des intentions sur euh, une période, ce qui nous permet, nous par exemple côté Carrefour, de prioriser les fonctionnalités qu'on automatise. Car on ne va pas automatiser systématiquement. Si une fonctionnalité qui est demandée par l'utilisateur, il y a 2% qui demande, Donc, ça ne vaut pas le coup de l'automatiser. Donc, d'autres écrans. Le dernier écran, c'est la gestion des users. Ça aussi, c'est intéressant à savoir qu'il ne faut pas donner l'accès à n'importe qui à votre modèle d'entraînement. Des fois, en fait, on a des dizaines ou centaines de milliers de données. Si on donne à quelqu'un qui ne maîtrise pas le modèle, il va altérer la, les données. On peut avoir un effet irréversible, des dégâts irréversibles. Donc, avec Bodycode, vous pouvez donner des accès avec des, euh, des droits comme l'écriture, lecture seule, si euh, c'est juste pour consulter les analytiques, etc. Et dernier écran, un rappel de, des, des liens en fait, de boticot, les ressources. Euh, N'hésitez pas à mettre une star sur le sur le projet, les repos GitHub, et merci pour votre attention.